Nous avons vu jusqu'à présent comment installer Zotero, comment créer des dossiers, les organiser et comment apporter des références. Il est important maintenant de s'intéresser à une des fonctions majeures de Zotero qui est de générer automatiquement des bibliographies en quelques clics. Imaginons que je souhaite réaliser rapidement une bibliographie sur le dossier « Parentalité ». Je clique sur le dossier, j'ai un certain nombre de références. Quelques clics vont me permettre en fait de créer ma bibliographie très rapidement. Je me place sur le dossier, je fais un clic droit et je vais choisir « Créer une bibliographie à partir de la collection ». Une boîte de dialogue apparaît qui me propose de choisir mon style de citation. Plusieurs styles sont proposés par défaut. Je vais choisir le style « Vancouver ». Je vais cliquer sur OK, et maintenant, Zotero me demande le lieu de stockage de ma bibliographie. Admettons que je veuille la mettre sur le bureau, je vais la nommer parentalité, je clique sur enregistrer, et ma bibliographie est maintenant automatiquement générée. Je vais aller sur le bureau pour voir où elle se trouve, je clique dessus. Vous voyez, ma bibliographie est créé selon le site Vancouver, donc avec une numérotation en quelques clics, simplement. Nous allons voir maintenant comment insérer des citations dans un manuscrit en traitement de texte. Un rappel tout d'abord, vous vous rappelez que lorsqu'on a téléchargé Zotero tout à l'heure, dans le cas de Zotero pour Firefox, il était nécessaire de télécharger un plugin pour pouvoir travailler avec un traitement de texte Word ou LibreOffice. Petit rappel encore, ce plugin n'est pas nécessaire pour Zotero standalone puisqu'il est déjà compris dans la version. Ouvrons donc maintenant un document Word. Pour faire apparaître la barre d'outils Zotero, il suffit de cliquer sur l'onglet Complément de Word pour qu'apparaisse la barre d'outils de traitement de texte de Zotero. Important, il faut pour pouvoir travailler sur le traitement de texte en même temps que Zotero que le navigateur Mozilla soit ouvert en même temps que le fichier Word. La barre d'outils de Zotero se présente donc en haut à gauche du document. Le premier bouton vous permettra d'insérer des citations, le deuxième de modifier la citation, le troisième bouton en partant de la gauche permettra d'insérer une bibliographie. Le quatrième de modifier la bibliographie. Le cinquième bouton en partant de la gauche vous permettra de euh, mettre à jour votre document et de prendre en compte les dernières modifications. Enfin, ce bouton vous permettra de changer le style de citation. Nous allons voir tout d'abord comment insérer une citation. J'ai donc un texte sous format Word. Je souhaite insérer une citation. Je place tout d'abord mon curseur à l'endroit où je souhaite insérer ma citation, par exemple à la fin de la première phrase, et je clique ensuite sur le premier bouton, Zotero Insert Citation. Une fenêtre s'ouvre qui me demande le style que je vais vouloir appliquer à cette bibliographie, à ce travail. Je vais choisir comme tout à l'heure le style Vancouver, je clique sur OK. Une fenêtre apparaît où je vais pouvoir soit commencer à saisir le nom d'une référence, voilà, saisie semi-automatique, je clique sur la référence qui me paraît adéquate, la référence apparaît sous le format Vancouver, je clique ensuite sur Entrée, et vous voyez que l'insertion se fait automatiquement avec l'appel de citation directement visible à la fin de, mon, de ma phrase. Une autre manière d'insérer une citation, je passe maintenant mon curseur à la fin de la dernière phrase du premier paragraphe, je clique toujours sur le bouton Insert Citation. Cette fois, je ne vais pas saisir dans la barre de recherche, mais cliquer sur le petit Z et choisir la vue classique. Donc, La vue classique me permet de choisir mes références sous forme de navigateur d'arborescence. Je peux naviguer entre de, plusieurs dossiers. Admettons que je souhaite insérer cette citation-ci, je la sélectionne, je clique sur OK, la citation est maintenant insérée. Il est possible d'insérer plusieurs citations en même temps, pour cela, toujours placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer les citations, cliquez ensuite sur Insert Citation, cliquez sur le petit Z, sur vue classique, maintenant il faut choisir source multiple, je clique donc sur source multiple, le navigateur est toujours visible, il me suffit de choisir la référence que je souhaite insérer et de la positionner dans ce champ situé complètement à droite je choisis ensuite la deuxième citation, je peux naviguer entre dossiers pour prendre une troisième citation et ensuite organiser l'ordre de mes citations comme bon me semble je clique sur OK et vous voyez que deux, plusieurs citations étaient insérées à la fois qui correspondent à la citation 3 à 5 ici donc possibilité de citer des, des citations au fur et à mesure de façon unitaire ou plusieurs citations en même temps. Une fois que mes citations sont toutes insérées, je vais pouvoir générer une bibliographie et l'intégrer à la fin de mon travail. Je vais pour cela positionner le curseur à l'endroit où je souhaite positionner la bibliographie. Voilà, mon curseur apparaît maintenant ici. Et je vais cliquer sur le bouton « Insert bibliographie la bibliographie apparaît donc maintenant au format Vancouver à l'aide d'un seul clic. J'ai donc bien mes cinq citations qui sont mentionnées ici. Il est possible de revenir sur une citation pour la modifier ou la supprimer. Pour la modifier, il suffit de la sélectionner entièrement, de la griser comme ceci, d'aller sur le bouton « Edit Citation », donc « Modifier une citation » de choisir une autre citation pour la modifier. Voilà, je vais par exemple prendre celle-ci. Je clique sur OK. et la, la citation est non seulement modifiée, mais la bibliographie est modifiée en conséquence. Il est possible de modifier le style d'une bibliographie. Nous avons ici édité une bibliographie en style Vancouver. Il est tout à fait possible de le modifier. Pour cela, il faut aller sur ce bouton-ci Zotero Set DocPref. En cliquant dessus, Zotero vous propose les styles par défaut qui sont enregistrés. Admettons que je veuille passer du style Vancouver actuel au style Chicago Manual of Style. Je clique dessus, je clique sur OK et la modification se fait de façon automatique. Je passe donc ici d'un style numérique à un style avec notes. Je peux tout à fait revenir dessus, repasser en style Vancouver ou choisir un autre style, encore une fois. Cette fonctionnalité est très utile pour ceux qui doivent soumettre leur article à plusieurs revues qui ont des styles différents. Il est également possible d'importer de, des styles supplémentaires, pour cela il faut passer par Zotero. Allez dans le bouton écrou de Zotero, cliquez sur préférences, citer et l'onglet style et choisir obtenir des styles supplémentaires. On est alors redirigé sur le site internet de Zotero où on peut importer plus de 7000 styles différents. Donc une richesse très importante qui permet généralement de choisir le style adéquat. Chaque style est prévisualisable en passant la souris dessus avec plusieurs exemples selon différentes typologies d'articles ou de documents qui permettent de faire votre choix de style. On va s'y arriver au terme de cette présentation rapide du logiciel Zotero, un logiciel simple à prendre en main, simple d'utilisation et néanmoins très performant, qui vous permet d'importer de, des références bibliographiques de différentes sources, de classer ces références dans des dossiers, de créer une bibliographie rapidement, de l'adapter à différents styles, donc Zotero est un logiciel euh, gratuit et libre euh, sous format RIS qui permet l'échange de données avec d'autres euh, logiciels comme EndNote ou RefWorks. Un logiciel qui est très populaire en raison de sa gratuité et de son caractère libre dans la communauté universitaire. Nous espérons donc vous avoir convaincu euh, de l'utilisation d'un tel outil.